Alors, la réforme, euh, il y a pas mal de choses dans la réforme, mais euh, l'essentiel euh, des leviers de la réforme, c'est effectivement… D'abord, c'est une réforme paramétrique qui est très différente de euh, la première réforme qui avait été euh, présentée par euh, Macron euh, pendant son premier mandat présidentiel. Euh, donc, elle joue sur les deux paramètres qui sont l'âge de départ à la retraite et la durée de cotisation. Alors, sur la durée de cotisation, en fait, il n'y a pas vraiment du nouveau, puisque de toute façon euh, les euh, euh, 43 annuités qui étaient euh, euh, programmées par la réforme Touraine qui avait été ad adoptée en 2014, euh, cette durée-là n'a pas changé. Euh, donc on est toujours sur un horizon de euh, 43 annuités, sauf que euh, la, les 43 annuités devaient commencer pour les générations qui sont nées. Euh, en 1973 et suivante, dans euh, la réforme touraine, alors que en fait, euh, la réforme qui est euh, en ce moment présentée, enfin, qui sera présentée au Parlement, entend euh, raccourcir la montée en charge de la euh, réforme touraine. Euh, la réforme touraine, en fait, elle euh, augmentait en gros de trois trimestres tous les trois ans, ça veut dire un trimestre par an, euh, à partir de 1958 jusqu'à la génération 58, jusqu'à la génération 73, et puis ensuite on, on était sur un, un train de 143 annuités pour les gens nés après 1973. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on comprime euh, la durée pendant laquelle la réforme touraine monte en charge, au lieu qu'elle aille de 58 jusqu'à 73, elle va aller de 58 jusqu'à 69. Et donc, ça veut dire qu'on a accéléré le rythme de la réforme du train. Au lieu d'avoir un, euh, un trimestre tous les trois ans, on va avoir en gros un, un trimestre tous les ans. Et c'est ça qui fait que euh, c'est quelque chose qui est euh, très brutal, pourquoi c'est brutal Parce que dans les gens qui vont être impactés par la réforme, il y avait des gens qui avaient déjà projeté de partir à la retraite, mettons en septembre 2023 qui vont être obligés de décaler et que ça peut perturber les vies parce que les choix de retraite, c'est pas simplement on s'arrête de travailler, mais on peut éventuellement déménager, on peut s'engager auprès de ses enfants pour s'occuper des petits-enfants et dire, ben, à la rentrée, j'emmènerai je, les petits-enfants à l'école et, et ça, on peut plus le faire. Donc, ça, c'est le premier point sur la durée. Le deuxième point, c'est sur l'âge. Et donc, l'âge, ben, là c'est quelque chose qui est très compréhensible. Euh, on décale euh, l'âge de, de deux ans, là aussi selon un, un rythme de montée en charge, euh, mais globalement euh, c'est les deux paramètres qui agissent euh, dans cette réforme, à la fois la durée de cotisation et, et, et l'âge. Il y a des choses sur, enfin tout le monde est un peu au courant de ça, c'est que euh, l'âge, de toute façon, c'est assez brutal parce que euh, ça touche tout le monde de la même manière. Euh, et donc, ça permet, de toute façon, euh, de verser pendant deux ans de moins, quoi qu'il arrive, sauf, on pourra en parler, pour les carrières longues ou les retraites pour inaptitude. Euh, mais globalement, ça, ça, ça retarde deux ans. Là, la perception de la pension, et du coup ça permet des économies qui sont assez faciles. Après, il y a euh, tout ce qui est attendu de cette réforme en termes de, euh, augmentation de l'emploi, euh, c'est-à-dire euh, bah, les gens qui sont euh, en emploi, euh, mettons à l'âge de 62 ans, bah, où le pari, c'est qu'ils vont rester en emploi deux ans de plus, donc générer des revenus, des cotisations. Après, il y a aussi l'idée que ben, même les gens qui ne sont pas en emploi, en décalant l'horizon, on ben, pourra inciter, par exemple, les entreprises à, à prolonger des contrats pour des seniors qui n'étaient pas en emploi, éventuellement les faire revenir en emploi, même si personnellement j'ai un peu des doutes. Voilà, donc c'est vraiment les deux paramètres, sachant que dans l'équilibre d'un système par répartition, il y a euh, en gros euh, trois leviers, euh, l'âge et la durée, je les mets ensemble, abusivement, mais en première approche, on peut les mettre ensemble, le taux de cotisation et euh, le niveau des pensions. Et que là, le gouvernement a assez clairement exclu à la fois une augmentation des cotisations et une baisse des pensions, soit une baisse par moindre revalorisation, soit par d'autres mécanismes qui auraient affecté directement le niveau des pensions. Je pense le taux de liquidation, personne ne parle jamais du taux de liquidation où on considère qu'il est à 50% et qu'il ne doit pas en changer. On pourrait aussi débattre de la modification du taux de liquidation. Je pense notamment à des choses qui sont faites aux États-Unis, dans le système public de retraite par répartition aux États-Unis. Il n'y a pas un taux de liquidation, mais il y a des niveaux de taux de liquidation par tranche de revenus. En gros, vous avez un taux de liquidation à 85% pour les premiers dollars de revenus, puis ensuite vous avez un taux à 60% pour une deuxième tranche de revenus, et puis le dernier taux à 15% de liquidation pour des tranches de revenus qui sont beaucoup plus élevées. Et donc ça, c'est un moyen euh, bah, de moduler le niveau des pensions en, en fonction du niveau de revenus avec un, un système dans lequel le taux de liquidation est plus élevé pour les gens qui ont peu gagné et il est relativement moins élevé pour les gens qui ont beaucoup gagné. Alors, qu'en pensez-vous, François Ecal Est-ce que ce serait une bonne idée de faire varier le montant des retraites euh, en fonction de, euh, enfin, le taux de liquidation en, en fonction de, du, du revenu, euh, du, de, du montant de la retraite euh, Est-ce que vous, vous soutenez le, les, les choix qui ont été faits par, par le gouvernement de, de relever l'âge plutôt que de baisser le, les pensions pour les, pour les retraités avec des revenus élevés euh, Alors, euh, vous m'entendez d'abord. Oui, on vous entend. Bon, euh, je suis désolé, j'ai raté une bonne partie de ce que disait Anne, parce que je n'entendais plus rien. Euh, donc, je, je vais répondre à votre question. Bon, moi, je pense, je suis favorable à cette réforme, euh, mais pour des raisons, je dirais, générales de finances publiques. Parce que euh, je pense que relever… Alors, on en a parlé apparemment, mais je pense que relever l'âge de départ à la retraite, quel que soit le moyen qu'on utilise, que ce soit par le, à travers enfin, l'âge minimal ou à travers la durée de cotisation pour avoir le taux plein, ça conduit à augmenter la population active et donc ça conduit à augmenter l'emploi. Euh, un effet sur le chômage, mais euh, plutôt à court terme, un hein, moyen long terme, ça conduit à augmenter l'emploi et donc, l'activité économique, et ça, ça permet d'avoir des recettes supplémentaires pour l'ensemble des administrations publiques, pas seulement les caisses de sécurité sociale, mais aussi euh, l'État, les collectivités locales, les autres régimes de sécurité sociale, etc. Et donc, ça permet de contribuer à réduire le déficit public à un moment où euh, il faut le faire, parce que euh, je pense qu'il faut qu'on reprenne le contrôle euh, de la dette publique. On ne peut pas compter indéfiniment sur la BCE euh, pour euh, acheter des, des obligations de l'État français. Et d'ailleurs, la BCE arrête. Et donc, euh, y, y, y, y, voilà, donc je, je suis favorable à cette réforme pour, pour cette raison. Après, euh, la question se pose euh, de savoir co comment reculer l'âge effectif de départ, parce qu'en effet, il y a deux, deux grands leviers qui sont euh, l'âge minimal et euh, la durée de cotisation pour avoir le taux plein. Euh, J'étais jusqu'à présent plutôt favorable à, à relever la, la durée de cotisation pour avoir le taux plein pour des raisons... Euh, de, de justice sociale dont, dont on a parlé, savoir que euh, relever l'âge minimal, bah, ça pénalise plutôt ceux qui sont partis tôt euh, et donc plutôt euh, les, les moins qualifiés, les moins diplômés, les plus modestes, etc. Après, euh, l'institut des politiques publiques a publié ces derniers ces derniers jours euh, des papiers qui montrent que c'est pas totalement évident en fait que euh, il y a aussi des catégories qui peuvent être, péd par exemple, des, des gens qui ont eu des carrières hachées -E, euh, des femmes notamment, euh, qui peuvent être plutôt pédalisées, elles, par euh, le relèvement euh, du, euh, de la durée de cotisation nécessaire pour avoir le taux plein. Donc, euh, finalement, je me dis que le compromis euh, qui a été obtenu par le gouvernement qui consiste à jouer avec les deux leviers, est euh, peut-être pas si mal que ça. Euh, bon, après, euh, peut-être que ce peut n'est pas la, la solution idéale, mais je ne sais pas s'il si y a une solution idéale. Euh, alors après, on a évoqué, on a évoqué une, autre, une, une autre idée qui est euh, le système américain, si j'ai bien compris, euh, dans lequel on a un taux de liquidation qui varie avec les revenus. Pourquoi pas euh, J'ai tendance à dire qu'en France, on a des choses qui. qui qui de fait y aboutissent un peu à travers le minimum contributif de pension, Il euh, y a voilà, le plafonnement des, euh, des pensions et des cotisations qui fait que euh, les plus, plus des avantages, euh, avantages euh, non-contributifs qui font que le taux de liquidation de fait, euh, si je ne me trompe pas, de fait, il est quand même plus élevé pour euh, ceux qui ont des revenus plus faibles que pour ceux qui ont des revenus plus élevés. Donc, on n'a pas un système, on n'a pas le système américain, mais on a quelque chose qui finalement ne doit pas en être trop éloigné. Voilà. Donc, euh, et, et ce qui est proposé d'ailleurs par le gouvernement enfin, va, va, va contribuer à accentuer cet effet-là. Donc, en remontant le niveau minimum, euh, la contribution, voilà, le, le, la, le niveau contributif minimal, en remontant euh, euh, en donnant certains avantages euh, à ceux qui euh, ont été ou euh, sont invalides, et ça va permettre de partir plutôt. Enfin, il y, y a quand même toute une série de mesures euh, qui sont plutôt plus favorables à ceux qui ont des, des, des, des revenus plus bas. Pff, de fait, on arrivera peut-être quand même à quelque chose d'équivalent. Alors, si, si je peux me permettre de résumer euh, votre raisonnement, François Ecal. Donc, en premier. Il euh, y a un, un problème de, de déficit de, du système dans, dans les prochaines années et il euh, y a un besoin d'assainir les, les finances publiques, donc euh, il faut euh, euh, comment dire, augmenter les recettes ou baisser les dépenses de retraite. Deuxième point, pour faire ça, euh, on peut jouer sur trois paramètres, on peut jouer sur euh, l'âge de départ. Euh, donc, reculer l'âge de départ, on peut jouer sur le montant des pensions, donc baisser le montant des pensions, euh, par exemple des pensions élevées, euh, ou bien jouer sur le taux de cotisation en augmentant le taux de cotisation. Et vous, vous préférez euh, la première solution, à savoir euh, augmenter l'âge de départ. Et le troisième point, c'est... Je, je, enfin, je reprends, parce que c'est la seule qui euh, permet, euh, je dirais, d'avoir une activité plus importante, finalement. Parce que les, les, les deux autres méthodes qui consistent à augmenter la, le taux des prélèvements obligatoires, le taux de cotisation... Euh, ou à baisser les pensions, euh, soit n'ont pas d'effet euh, sur l'activité économique, soit ont des effets potentiellement, potentiellement négatifs, euh, à savoir par exemple augmenter la, le, les taux de cotisation mais surtout si ce sont les taux de cotisation employeur donc le, le, le grand avantage euh, des, des, des mesures qui conduisent à relever l'acte de départ hein, c'est que ça a des effets négatifs de court terme d'accord mais à moyen long terme ça a des effets favorables sur l'activité économique et, et, et au contraire des deux autres des deux autres euh, solutions voilà, donc j'ai affiché un, un, un tableau euh, donc d'une note du Trésor pour euh, appuyer votre euh, propos. Euh, et donc on peut voir euh, sur ce tableau, je vais me mettre en grand. Euh, je ne vois pas, mais je connais le tableau. Voilà, euh, donc je le décris. Ouais, moi, je ne le vois pas non plus. De mais... Mais bon. toute façon, je le décris pour, pour le public. Vous, vous allez ouais. vous allez comprendre. Donc euh, qui qui décrit. Euh l'évolution euh, des, des grandes euh, grandeurs auxquelles on s'intéresse donc euh, le PIB qui mesure l'activité marchande euh, l'emploi le chômage et euh, le solde primaire des administrations publiques c'est-à-dire euh, le niveau de déficit en fait, enfin, de non excédent euh, euh, pour les trois possibilités les trois grandes euh, possibilités donc euh, reculer l'âge d'ouverture de, des droits ou en fait ce qui est augmenter euh, la durée de cotisation euh, baisser les pensions ou euh, augmenter les cotisations et donc euh, on voit comme vous le dites que effectivement euh, seulement euh, le report de, de, de l'âge euh, permet d'augmenter euh, le PIB et euh, ce qui va avec permet d'augmenter l'emploi euh, on voit aussi que euh, c'est cette option qui augmente le plus euh, le taux de chômage euh, parce qu'en en fait on, on fait rentrer euh, des, des catégories qui, est, qui auraient été euh, à la retraite dans la catégorie des actifs, donc il y a une partie qui va devenir euh, employée et une partie qui va devenir euh, chômeur. Euh, mais Donc, euh, donc là c'est un, un parti pris euh, idéologique, j'ai envie de dire de, de, de, de votre part et de celle du gouvernement, de dire qu'il faut augmenter l'activité. On pourrait aussi dire, euh, que ça nous va très bien de, de baisser l'activité euh, de, de, dans un optique de décroissance ou euh, de, de flemme de, de travailler très tard. Euh, N'est-ce pas Je ne sais pas s'il faut parler d'idéologique. Hein. Je, je, je, je pense que si un jour on a une crise des finances publiques, comme celle que le Royaume-Uni en a connu il y a quelques semaines et qui a conduit le gouvernement à faire l'inverse de ce qu'il avait envie de faire, euh, si un jour on a ce genre de crise, elle peut, elle peut nous obliger à prendre des mesures drastiques de, rédu de réduction des dépenses ou de hausse des impôts qui, euh, qui seront beaucoup plus importantes que ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Euh, donc, c est, c est, vous pouvez dire que c'est idéologique, c'est peut-être aussi, euh, je dirais, euh, de la prudence. Ça pourrait être euh, hausse de taux de cotisation, effectivement, ça pourrait être hausse des impôts. Euh, pour... Ça pourrait être hausse des impôts, mais beaucoup plus, beaucoup plus importante que ce qui est envisagé là. D'accord. Et, et qu'en pensez-vous, Anne-Lavine, êtes-vous d'accord sur, sur le Alors, choix donc de l'âge euh, euh, Moi, je le trouve, en, encore une fois, ça fait peser sur quelques générations euh, un, un, un surcroît, enfin, l'ajustement est très, très brutal. Je, je voudrais revenir sur deux choses. La première chose, c'est euh, l'histoire de monter en charge. Et là, vraiment, quand euh, euh, on a dit aux gens avec la réforme touraine, qui était en 2014, on leur a dit, voilà, ça commence à partir de la génération 58 et ça va s'étendre jusqu'à la génération 1973, ça permettait à toutes ces générations-là, éventuellement, de préparer euh, des choses, y compris un effort d'épargne, en se disant, ben voilà, euh, si on me demande de cotiser jusqu'à 42, 42,5, 43 ans, j'ai pas envie mais je vais mettre de l'épargne de côté pour euh, bah, conserver un niveau de vie, parce que je pas envie de travailler au-delà de 62 ans. Ok, donc ça c'était déjà en, la réforme Touraine, elle permettait aux gens de faire des anticipations qui sont suffisamment longues. Si je reviens sur la réforme systémique de Macron 1, euh, la réforme systémique de Macron 1, les premières générations concernées, elles étaient nées en 1975. Là aussi... Vous, vous parlez de euh, celle de deux, euh, euh, celle qui n'a euh, pas été de, adoptée. Oui, voilà, celle, celle du premier mandat de Macron. Ouais. Euh, ouais. Euh, donc, ça donnait vraiment une perspective euh, pour les gens qui étaient nés à partir de 1975. Donc, là aussi, on permettait aux gens, éventuellement, par des comportements d'épargne, par, des, y compris des choix de différents types de travaux pour les gens qui ont des possibilités d'arbitrage de se préparer. Là, franchement, dire aux gens qui sont nés entre 1961 et 1967, eh ben, vous aviez prévu des choses et maintenant eh ben, vous allez partir trois mois plus tard, c'est pas sûr. Cet, cet espace temporel que vous pouvez cette cet ampleur temporelle que vous pouvez euh, faire un effort d'épargne supplémentaire pas sur cinq ans que on va pouvoir mettre de l'argent de côté et de profiter d'une éventuelle euh, capitalisation sur à si court terme donc ça c'est le premier point le deuxième point sur euh, âge et durée il y a quelque chose qui avait été évoqué dans les années pas bah, euh, sous le le quinquennat de François Hollande, qui était quelque chose qu'ont fait les Italiens, qui ce qu'ils appelaient le, le quota cento », ou maintenant le quota 102. C'est en gros de dire ben voilà, on, on peut agir sur l'âge, on peut agir sur la durée, et pourquoi ne pas donner un quota aux gens en leur disant ben voilà, vous avez un quota 102, 104, et 104, ben, vous partez à 60 ans, mais avec 44 annuités, ou vous partez à 64 ans, mais avec 40 annuités. Globalement, c'est la même chose, euh, c'est le quota 104. Euh, vous faites la somme de l'âge et de la durée. Et, et là, ben, on voit que ça donne un peu plus de souplesse dans l'arbitrage. Ça permet aux gens qui ont commencé à travailler tôt, ben, de partir tôt, mais en ayant cotisé plus longtemps, et symétriquement, ça permet aux gens qui ont fait plutôt des études longues de commencer plus tard, mais de partir plus tard avec une durée de cotisation plus faible. Voilà. Donc ça, c'est un, un choix qui aurait pu être fait de ce fameux quota 100 ou 102, 104 qu'on peut moduler, évidemment, au fil des générations. Sur un, juste un sur les taux de cotisation et, et la baisse des pensions. Euh, bon, sur la baisse des pensions, bon, j'ai parlé de cette idée qu'éventuellement on aurait pu moduler euh, le taux de liquidation. C'est quelque chose qui, qui n'est pas envisagé, que je n'ai jamais lu dans la littérature française euh, sur cette question-là. Euh, après, il y a tout ce qui relève de l'indexation des pensions. Donc là, on a fait le choix euh, depuis 1993 d'indexer les pensions sur euh, l'évolution des prix, sauf. Euh, épisode particulier, il y a des épisodes un peu de sous-indexation ces dernières années. Euh, donc ça, c'est un moyen évidemment de, de baisser le niveau des pensions. Euh, et puis euh, l'autre l'autre aspect, donc euh, François a, a évoqué, c'est la hausse des taux de cotisation. Euh, il se trouve que sur la hausse des taux de cotisation, il n'y a pas énormément de marge de manœuvre, hein, puisque en gros on, la loi, d'une certaine manière euh, a un peu fixé un taux de cotisation euh, maximum euh, dans les régimes de retraite privée à euh, 28%. Et que, par exemple, le comité de suivi des retraites, quand il fait des recommandations, euh, il peut euh, suggérer des hausses de taux de cotisation, mais euh, dans les effets. Euh, euh, enfin, qui, qui, qui, qui doivent euh, ne pas excéder les taux de cotisation de 28%. Donc là, on est effectivement sur le fil du rasoir en termes de taux de cotisation, au-delà des problèmes d'incidence qu'a qu évoqué euh, François, où on n'a pas énormément de marge de manœuvre. Après, on peut se dire que euh, bah, quelques points de taux de cotisation supplémentaires, quelques Quelques dixièmes, points, pardon, pas quelques, points, quelques dixièmes de points pourraient, euh, pourraient, pourraient faire l'affaire. Mais après, on va buter sur des questions d'incidence euh, et de, du fait que euh, bah, si on dit que c'est les employeurs qui vont payer, euh, les employeurs ils vont tenter de répercuter les, les hausses de taux de cotisation employeur euh, dans des réductions de salaire net. Euh, sur les euh, futurs entrants, sur le marché du travail. c'est euh, euh, vrai que sur ces, ces aspects-là, on n'a pas énormément de marge de manœuvre. Il y a, euh, et je vais juste finir par ça, sur euh, ces questions-là, euh, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui est euh, le Fonds de réserve des retraites. Euh, le Fonds de réserve des retraites, il avait été mis en place, et, et pour ça, il avait été mis en place en, en 2000, pour faire face à la bosse du baby-boom, c'est-à-dire l'idée que eh bien, pendant les 20 prochaines années à partir de 2000, donc en gros entre 2000 et 2020, l'idée c'était d'accumuler des réserves pour passer la bosse du baby-boom. On y est dans la bosse du baby-boom, on a des corps très nombreuses qui arrivent à l'âge de la retraite, et, et, et donc, avec cet argent qui est accumulé, ensuite on décumulait en gros de 2020 à 2040-2050, puisque en 2040-2050, la grande majorité des générations du bébénou euh, seront mortes. Euh, il se trouve que ce Fonds de réserve des retraites n'a jamais été vraiment alimenté, il est parti en flèche assez rapidement. Et puis ensuite, très progressivement, ben, euh, il avait été nourri par des recettes de privatisation. Il n'y a plus de, de privatisation, mais il n'y a plus ce type de recettes. Ensuite, il y avait quelques fractions de contributions euh, qui étaient versées au Fonds de réserve des retraites. Euh, les versements se sont progressivement interrompus. puis maintenant, on n'est plus sur... Euh, l'interruption des versements de fonds, mais on est en train de, euh, de, de, de prendre de l'argent du fonds pour le reverser à, à la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale. Alors, en gros, euh, ben, c'est de l'argent qui sert à se désendetter socialement, donc on peut dire y... Ben finalement, euh, on utilise le fonds pour ce qu'il avait été créé. Euh, ben en fait, pas tout à fait, parce qu'on n'a jamais eu la puissance, euh, le, le montant, je crois que le montant maximum qui a été accumulé dans ce fonds était de 36 euh, milliards d'euros. Euh, 36 milliards d'euros, c'est euh, à peu près euh, un dixième euh, de la masse totale des retraites à financer. Donc, euh, on est très loin de. Euh, de, de, de, de la puissance financière suffisante. Si on se dit, par exemple, un fonds de 100 milliards placé à 2%, ben, ça vous mettrait 2 milliards. Si on avait un fonds pérenne qui permettait de générer 2 milliards d'euros tous les ans, on aurait fait déjà la moitié du chemin pour euh, un déficit de euh, 4 milliards d'euros par an. Euh, là, maintenant, on a un fonds qui est à peu près euh, à hauteur de 21 milliards d'euros, euh, et donc qui est en... en constante diminution et du coup il n'est pas suffisamment important pour générer suffisamment de recettes financières et euh, en gros il est même plus assez, enfin il est, il est trop, il, il, à mon avis il ne sert plus à grand chose. Pourtant moi j'étais une grande fan du fonds de réserve quand il a été mis en place et maintenant je crois que bah, faut faire le constat qu'il ne sert plus à grand chose. Euh, et que maintenant, on est sur un arbitrage à faire entre les coûts de gestion d'un fonds à 21 milliards, euh, une structure qui est quand même assez importante, et puis, euh, puis l'amortissement de la dette sociale. Quoi. Alors, avant de repasser la parole à, à François Recal, quelques questions de précision. Euh, donc, euh, d'abord, vous avez évoqué 4 milliards euh, à, à, par an à combler. Euh, donc, Moi j'avais retenu 12 milliards, euh, à, à combien est-ce qu'on est qu estime donc euh, le, le déficit euh, dans, dans votre convention préférée Parce que tout, tout ça dépend de comment on fait les calculs euh, pour, pour la quinzaine d'années à venir. Euh, deuxième question, dans, dans quoi a été investi le, le fonds de réserve Et il y a une question du public, c'est est-ce euh, que le déséquilibre des régimes de retraite provient essentiellement du poids du euh, fonds de réserve euh, et est ce qu'il devrait... Du FSB, du Fonds de solidarité de l'IDES. Pardon, euh, FSV oui. Fonds de solidarité de l'IDES. C'est ah, pas la même chose dont vous parlait. C'est deux fonds différents. Ouais. Donc, ah, là, euh, je, sur, sur le fonds de réserve, le fonds de réserve pour les retraites, donc lui, il avait vocation à passer la bosse démographique de ce qu'on appelait à l'époque... Euh, le régime de base et les régimes alignés, commerçants, artisans, maintenant tout ça est fusionné. Donc euh, on est vraiment sur un fonds de réserve qui est, devait être utilisé pour financer, en gros, la caisse nationale d'assurance vieillesse. Euh, il a été investi, alors ce n'était pas très très clair. Au, au tout début, euh, il était sur une, des stratégies qui étaient plutôt euh, défensives en termes d'investissement, où en gros on avait plutôt 60% d'obligataires. Hein, 55% d'obligataires et 45% d'actions, euh, il se trouve que plus on avance dans le temps, euh, plus son horizon, d'une certaine manière, se raccourcit, mais plus la part de l'action est importante. En fait, donc là, l'idée maintenant, je pense, de ce fonds-là, comment... Les gestionnaires de ce fonds-là, de ce fonds de réserve des retraites, en gros, ils n'ont plus d'horizon de placement. Pourquoi bah Parce qu'avant, on leur donnait comme horizon... En gros, 2040-2050, et pour faire de la gestion d'actifs, quand vous avez un horizon, bah, en gros, quand vous êtes gestionnaire, vous savez le faire. Là, quand vous n'avez pas l'horizon de placement, bah, après tout, vous vous êtes tenté de vous dire que vous avez un horizon infini, euh, puisque vous avez, vous avez la tentation de dire que c'est un fonds pérenne. Et donc, bah, à ce moment-là, vous pouvez avoir une stratégie d'allocation d'actifs qui soit un peu plus euh, dynamique, et donc investir plutôt dans des, des supports type actions ou euh, des choses qui vous, qui vous rapportent pas mal. Quoi. Euh, sachant encore plus le Fonds de réserve des retraites s'est fixé aussi pour objectif d'investir dans euh, euh, du socialement euh, responsable. D'accord. Donc alors... ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est le FSB. Donc le FSB c'est le Fonds de solidarité de vieillesse. En fait le Fonds de solidarité de vieillesse il est dans le régime des retraites, donc il, il fait partie du système de retraite, mais euh, c'est ce fonds qui euh, prend en charge tout ce qui est les dispositifs de solidarité, donc euh, le fameux minimum contributif, euh, euh, ouais, le, les majorations pour, pour enfants, et donc en fait ce fonds, il est Essentiellement financé par des impôts, puisque nous considère que la solidarité n'est pas contributive. Donc, on ne peut pas dire que le déficit, le déséquilibre du régime de, des, du système de retraite est imputable au fonds de solidarité vieillesse. En gros, le fonds de solidarité vieillesse il est financé par des apports d'impôts de, ou par euh, d'autres types de, de financement des cotisations sociales. D'accord. Est-ce que vous avez des réactions, euh, François et Cal et, et je voudrais aussi reposer la question de, de quel est le, le niveau de déficit à combler dans, dans les 15 prochaines années, puisque le gouvernement ne dit pas la même chose que les partis de gauche. Donc, euh... Euh, bah, je, je suis d'accord avec ce qu'a dit Anne sur le, le Fonds réserve des retraites. Hein. C'est vrai que c'était une bonne idée. Euh, qui était en fait d'introduire un peu de capitalisation dans le système de retraite euh, à titre provisoire euh, pour passer la, la bosse euh, du baby-boom, mais en fait ce fonds n'a jamais été suffisamment alimenté, euh, donc aujourd'hui c'est vrai qu'il il, en fait, ne, ne sert pas à grand-chose. Euh, non seulement on n'a pas alimenté le, le fonds de réserve des retraites, mais en fait on a fait de la dette, parce que les, le déficit des régimes de retraite ne date pas d'aujourd'hui, hein. on en a déjà eu dans le passé, et ça a effectivement euh, contribué, et c'est la dette des de, de, de, de la Caisse nationale nationale vieillesse Vies, principalement, bah, a été transférée à la CADES, c'est pour ça que la CADES euh, a une dette importante qu'il faut rembourser. Bon. Donc, en effet, bon, voilà, l'idée était bonne, mais euh, aujourd'hui, ça ne sert plus à grand chose. Euh, je suis assez d'accord. Euh, enfin, on a parlé aussi, elle a parlé euh, de, du système italien dans lequel on, on, on donne le choix aux gens entre euh, partir, enfin, avoir un âge de départ plus tardif ou une durée de cotisation plus élevée. Pourquoi pas? Hein, je... Oui ça pourrait être une idée intéressante, ça va être un peu plus compliqué à gérer quand même, euh, mais sur le principe, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas une solution à l'italienne? Euh, après, quel est, quel, est le niveau, quel est le niveau du déficit dans les prochaines années bah, Là, on a les projections du corps. Dans les projections, alors, les projections du corps euh, en termes de déficit, euh, elles dépendent en effet de la convention retenue. Soit on considère que les régimes spéciaux de retraite sont automatiquement équilibrés par des subventions de l'État, ce qui est, ce correspond à la législation actuelle. En fait, le, le, le régime spécial des fonctionnaires de l'État, par exemple, il est de fait équilibré par quelque chose qui ressemble à une subvention de l'État. En fait, juridiquement, ça s'appelle taux de cotisation de l'État employeur, mais ça fonctionne comme une subvention d'équilibre. Euh, donc la première convention consiste à considérer que ça sera toujours comme ça, qu'il y aura toujours une subvention d'équilibre et qu'il n'y aura jamais de, de déficit euh, des régimes, du régime de retraite de l'État ou des autres régimes spéciaux. Et puis l'autre convention consiste à dire qu'aujourd'hui, on a une subvention qui fait à peu près deux points de PIB, on maintient le niveau de cette subvention à deux points de PIB jusqu'à la fin des temps. Euh, bon, après, quelle que soit la convention qu'on retient, euh, bon, elles ont des avantages et des inconvénients. Ce que montrent les, les, les prévisions du corps, mais ah, je le sais mieux que moi, euh, c'est quand même qu'on a un déficit euh, au moins dans les 15 prochaines années. Alors après, euh, suivant l'hypothèse qu'on fait euh, d'évolution, des gains de productivité, etc., ce déficit se résorbe et dans les meilleures euh, dans les meilleures hypothèses euh, et la meilleure convention. Euh, il se transforme en excédent, mais ça, ça renvoie quand même aux années euh, 2040, 2050, 2060. Ce hein, c'est pas, pas pour demain. Alors par rapport à ça, on peut dire, euh, oui, certes, euh, au, dans certains cas, on, on a un excédent, un équilibre et un excédent à long terme. Mais euh, les prévisions à long terme elles sont intrinsèquement quand même plus fragiles euh, que les prévisions qu'on peut faire pour les dix prochaines années et dans les 10 prochaines années, ce sont des déficits euh, qu'on aura. Donc on, on, on, on est quand même il est légitime de se dire qu'on peut accorder un peu plus de poids à ce qui va se passer dans les dix prochaines années euh, des déficits que les éventuels excédents qu'on aura dans 40 ans. Euh, donc euh, je pense que pour ce qui est des, voilà, des régimes de retraite, euh, c'est quand même plutôt des déficits euh, auxquels on peut raisonnablement s'attendre, en tout cas à une échéance pas trop lointaine, et puis je le répète, euh, ce que j'ai dit au début, il ne faut pas se contenter de regarder l'équilibre des régimes de retraite, qui a une, un côté assez conventionnel, hein, avec cette, on voit avec cette histoire de convention, euh, le déficit, suivant la convention qu'on prend, c'est un déficit, mais il est plus ou moins élevé. Euh, il faut aussi euh, avoir un, un œil sur euh, l'ensemble des finances publiques et euh, sur le déficit public au sens large et la dette publique au sens large. D'accord. Euh, donc, donc là, j'ai fini par retrouver le, le graphique où on voit les, les niveaux de déficit. Donc effectivement, autour de 2030, on serait à 0,5, entre 0,5 5 et 1% du, du PIB, donc ce qui est une, une quinzaine de, de, de milliards quinzaine par de an. Milliards. ouais euh, Alors on a une question du chat. Les modèles du corps prennent-ils en compte sur les, les effets du changement climatique et euh, Peut-on se baser sur ce modèle pour prendre des décisions euh, Moi je rajouterais une, une question à celle-ci. c'est On parle souvent donc, de, de, de, de l'âge, la... Euh, le montant des pensions ou le taux de cotisation, mais on ne parle pas d'une du, quatrième solution qui serait euh, d'augmenter euh, le taux d'immigration. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, Pour ce qui est du taux d'immigration, les, les, les projections du, du Conseil d'orientation des retraites sont fondées sur des projections démographiques de l'INSEE. Euh, dans les projections démographiques de l'INSEE, il y a une hypothèse euh, de migration. Euh, je ne sais plus combien, ne sait certainement 70 000. 70 000, voilà. Donc euh, l'hypothèse, c'est que euh, en fait, il y aura 70 000 actifs de plus chaque année euh, au titre de, de l'immigration euh, pendant euh, jusqu'à la fin de la projection. Euh, c'est une c'est une hypothèse conventionnelle, hein. Mais on sait euh, si on la si il ne sait fait ça, c'est parce qu'on ne sait pas faire autrement. Euh, donc oui, c'est c'est pris en compte de cette façon-là. Euh, pour ce qui est du changement climatique, pas directement. Non. Euh, L'hypothèse économique fondamentale euh, pour faire des prévisions d'évolution des systèmes de retraite, ce sont les gains de productivité. Les gains de productivité, c'est largement ce qui fait la croissance économique, la croissance du PIB. Euh, et les gains de productivité, donc le, le corps a euh, quatre euh, quatre hypothèses de gains de productivité. Euh, ça ne tient pas compte du changement climatique et implicitement, on se dit que enfin moi en tout cas je pense que la lutte contre le changement climatique, les mesures qu'on est obligé de prendre vont se traduire très probablement par une, non pas forcément par une décroissance mais en tout cas par un ralentissement de la croissance et des, et des gains de productivité. Donc si on a en tête en effet le changement climatique, je pense que ça conduit euh, à privilégier des hypothèses plutôt faibles euh, de gains de productivité. Ensuite par ailleurs, on sait toujours, enfin, une des raisons pour lesquelles on remet sur le tapis la réforme des retraites tous les 5 à 10 ans depuis 30 ans. La raison, c'est essentiellement qu'on a toujours été trop optimiste sur ces hypothèses de gain de productivité et de croissance. On n'a pas vu, euh, alors on a de bonnes raisons pour ça, mais on n'a pas vu que depuis 30 ans, en fait, euh, la croissance, euh, le, taux, euh, le taux annuel de croissance ralentit parce que les gains de productivité ralentissent. Euh, et donc, euh, ça va probablement continuer, en particulier parce que les, les mesures de lutte contre le changement climatique ont y contribué. Donc, c'est une raison pour prendre plutôt des hypothèses basses de croissance et donc des hypothèses qui conduisent à des déficits plus importants et euh, du système de retraite dans les années à venir. Voilà, donc euh, les de croissance, ça correspond au trait rouge que vous voyez sur les graphiques. Euh, je je, je vois, ne vois pas ça. les graphiques, mais ouais, bon, ouais, je mais devine quels sont les graphiques. Oui, voilà. Donc, les euh, graphiques, ça montre à gauche la convention. Ouais, je, euh, euh, je, je devine ce qu'on y voit. Voilà, la convention euh, à, à législation constante et, la, et à droite, la convention à effort de l'État constant, c'est-à-dire que l'État continuerait de, de verser 2% du PIB dans le système des retraites. Euh, alors, Quand euh, même, sur ces, ces, ces histoires de déficit, parce qu'effectivement, on, on dit des tas, des tas de choses, sur, un, sur, un, sur y compris que le corps cacherait euh, des déficits, euh, je, ce qu'a dit, qu dit François est tout à fait exact sur euh, les conventions qui sont utilisées. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que euh, dans euh, les déficits euh, du système de retraite, il y a effectivement euh, le déséquilibre financier euh, des régimes spéciaux. Il ne faut pas le cacher, mais il faut quand même se rappeler à quoi correspondent ces déficits des, des régimes spéciaux. Alors, il y a le service des retraites de l'État, donc la caisse de, de retraite des fonctionnaires. Euh, là, il faut voir que, d'une part, euh, l'État recrute des fonctionnaires pour des fonctions régaliennes, et notamment des policiers, euh, des militaires, euh, et que euh, bah, permettre à des gens qui sont exposés, non pas simplement à des métiers pénibles, je pense par exemple euh, aux égouttiers, mais à des métiers dangereux, comme les militaires ou les policiers, euh, que l'on leur permette de partir à un âge beaucoup plus précoce que le reste de la population, ne semble pas insensé. Et ça, c'est pris en charge par euh, le régime de retraite de la fonction publique. Et donc, du coup, effectivement, dans cette masse de, de déficit, il y a le fait qu'un certain nombre de fonctionnaires, historiquement, ont le droit de partir à la retraite plus tôt et que. Euh, Enfin, moi, je considère qu'il est légitime que euh, l'État finance ça. Ensuite, vous avez des régimes spéciaux qui ont été créés de manière historique. Je pense au charbonnage de France. Maintenant, il y a toujours un régime de retraite des mineurs, sauf qu'il n'y a quasiment plus aucun mineur en activité. Il y a quelques dizaines de milliers de mineurs en activité. Mais malgré tout, il y a environ 100 000 retraités des mines. Pas que les retraités des minomènes, mais leurs euh, veuves puisque beaucoup de ces mineurs sont déjà morts, mais ils avaient des, des épouses et ces épouses sont encore vivantes et bénéficient des pensions de réversion, et donc ça aussi, il faut le financer. Troisième chose, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que le système de retraite, et ce n'est pas François qui me contredira, n'est pas complètement isolé de l'ensemble des finances publiques, et que effectivement, si vous recrutez moins de fonctionnaires, et si vous gelez le point d'indice des fonctionnaires par rapport à ce qui était fait, par exemple, il y a 20 ans, eh vous avez de moins en moins de cotisations euh, en nombre de fonctionnaires et euh, leur rémunération, alors, elle, elle suit l'évolution de carrière de chaque fonctionnaire, mais globalement, si vous gelez le point d'indice, ben vous avez une masse de cotisations qui augmente moins vite que dans le secteur privé. Et tout ça contribue au déficit euh du système des régimes spéciaux, et il fait que l'État va verser de l'argent pour compenser, pour payer les retraites des fonctionnaires qui sont actuellement à la retraite. Donc effectivement, quand on regarde le système pris globalement, moi je pourrais vous dire, ben c'est très simple, pour mettre fin au déficit du régime de retraite de la fonction publique, il suffit d'embaucher des fonctionnaires et de les payer mieux. Évidemment, une fois qu'on a fait ça, on a bien résolu le problème du déficit de la caisse de retraite des fonctionnaires de l'État, mais on accroît les déficits publics par ailleurs. Donc, c'est une question qui est, qui est compliquée, qui est conventionnelle. Après, ce qu'on peut se dire, c'est quel est l'effort que la nation dans son ensemble souhaite faire pour financer les retraites des retraités, c'est-à-dire en gros revenir à l'objectif d'un système de retraite qui est de fournir un certain niveau de vie à des gens dont on pense qu'ils ne pourront plus exercer une activité rémunérée sur un marché parce qu'ils auront une altération de leur faculté physique, intellectuelle, etc. Donc, condition d'âge de départ à la retraite, et puis couverture du risque de longévité. Et le risque de longévité, la couverture de risque de longévité, c'est effectivement l'idée que bah, je ne sais pas quelle sera la date de ma mort et je voudrais pouvoir survivre euh, autant, enfin, quand je suis encore en vie, d'avoir des ressources suffisantes pour, euh, pour vivre. Et donc, c'est cette couverture de risque de longévité qui est aussi, euh, bah, euh, l'accroissement de l'espérance de vie, euh, va entraîner effectivement euh, un accroissement de, des dépenses de retraite. Et tout ça, et maîtriser à travers notre système de retraite. Euh, je fais juste une toute petite parenthèse sur l'espérance de vie. Peut-être qu'on en parle maintenant ou que vous souhaitez en parler plus tard. Euh, sur les progrès d'espérance de vie, Donc, il y a un schéma que, que j'ai fait euh, qui montre les progrès d'espérance de vie. Je ne sais pas si vous pouvez oui. le retrouver dans les, les transparents. Enfin, euh, quoi que, euh, là j'ai le passé jusqu'à 2020. Est-ce que ça doit montrer l'avenir aussi euh, euh, ouais, euh, c'est ça. Donc, euh, Avec euh, ces courbes de l'espérance de vie à la naissance, qui sont des courbes en clair, hein, et les courbes en foncé, qui sont euh, l'espérance de vie à 62 ans. Donc, Qu'est-ce qu'on voit On voit des très forts progrès d'espérance de vie à la naissance, en gros, entre les générations 50, 46 et 74. Alors que sur l'espérance de vie à 62 ans, on a d'abord quelque chose d'un peu plus bruté au début, mais une progression qui est euh, moins franche. Et pour le système de retraite, ce qui est pertinent, c'est de regarder ces courbes. Les courbes qui sont plutôt en haut, les petits, euh, les petits flashs, c'est euh, la grippe de Hong Kong en 68, la canicule en, en 2003 et euh, bah, la, le Covid euh, en, en 2020. Euh, et donc, ce qu'il faut voir, c'est que on, on, on dit souvent que l'espérance de vie progresse de un trimestre par an. En fait, c'était vrai et ça me permet de reboucler avec ce qu'expliquait ce qu François sur euh, les progrès de productivité. On a tendance à surestimer les progrès de productivité d'aujourd'hui. Je dirais que maintenant, euh, on a tendance à surestimer les progrès d'espérance de vie. Et si je reviens sur la réforme touraine, quand on disait… Euh, euh, dans la réforme touraine, on fait augmenter euh, un trimestre tous les trois ans. En gros, ça fait un trimestre par an. Et, et, et ben là, on était déjà sur uh, tous les progrès d'espérance de vie, en fait, se traduisent par un allongement de la durée d'activité. Alors que dans la réforme Fillon de 2003, il était écrit qu'en fait, uh, il faudrait trouver un système, et c'était avec des clauses de rendez-vous, et il y a des pays qui l'ont inscrit dans la loi, qui disent, ben voilà, quand il y a plus un d'années d'espérance de vie à la retraite, en gros, alors soit on prend à 60 ans, soit à 62 ans, soit à 65 ans, les, les écarts ne sont pas très très grands à cet âge-là, et bien quand il y a un an de progression d'espérance de vie, on va en affecter deux tiers à la prolongation d'activité et un tiers à la prolongation de la durée de retraite. Or, ce qu'on voit dans la réforme Touraine, c'est que déjà la réforme Touraine, compte tenu du fait qu'on n'est plus sur un trimestre par an de progrès de productivité, mais maintenant on est quasiment plus à un an tous les dix ans, voire un tout petit peu moins si on regarde la toute dernière période, on est vraiment sur un ralentissement des progrès d'espérance de vie, et bien dans ces cas-là, il faut quand même euh, augmenter de manière beaucoup moins sévère la durée d'activité, euh, parce que ça veut dire, si je reprends mes fameuses générations, en gros, euh, euh, 1958-1968, euh, ces générations-là, on va largement comprimer leur euh, durée de retraite par rapport aux générations passées et puis aux générations futures, parce que, Là, on a, euh, le, le projet tel qu'il est présenté nous dit ben voilà, on va restaurer l'équilibre financier du système de retraite à l'horizon 2030, mais on ne sait pas ce qu'on fait à partir de 2030. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Encore une fois, on, on peut entériner les mesures d'âge, les mesures euh, euh, de durée, même si elles me semblent assez injustes pour une petite fraction des générations. Mais. Admettons qu'on le fasse, mais ce qui me paraît très important à partir de 2030, c'est d'inscrire, comme l'en fait un très grand nombre de pays maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe en termes d'indexation euh, de la durée de travail, de l'âge de départ à la retraite, euh, au fur et à mesure que les progrès d'espérance de, de, de vie sont euh, observés. Et je signale qu'il y a un pays qui est le Portugal, le Portugal a fait ça. A inscrit dans la loi que les progrès d'espérance de vie vont se décliner dans les âges de départ à la retraite. Or, avec la crise Covid, il y a eu une baisse de l'espérance de vie et du coup, il y a une baisse de l'âge de départ à la retraite parce que, ben voilà, on a fait un, un mécanisme automatique d'ajustement de l'âge au progrès d'espérance de, de vie. Ben, si on observe qu'il y a une régression de l'espérance de vie, pour conserver à peu près la même durée de retraite, ou la même fraction de la période de retraite par rapport à l'ensemble de la vie, eh bien, on, on va baisser l'âge de départ à la retraite. Alors ça, c'est vrai au Portugal, et dans tous les pays qui ont des mécanismes de retraite de type compte-notionnel, comme il y en a en Suède, comme il y en a en Italie, comme il y en a en Estonie, dans un certain nombre de pays, la Norvège aussi, dans ces mécanismes de compte national, en gros, les, le système est conçu pour être actuariellement neutre et donc s'ajuster au progrès d'espérance de vie. Si vous avez des générations qui vivent plus longtemps, eh bien, on calcule l'âge de départ à la retraite qui soit actuariellement neutre, c'est-à-dire qui égalise en gros la masse des cotisations versées et la masse des prestations reçues. Moi, ce que je regrette dans la réforme qui est présentée aujourd'hui, c'est que, en gros, et je peux concevoir que elle règle des, progrès, euh, des problèmes financiers à l'échéance de 2030, mais qu'il n'y ait pas une vision plus euh, prospective euh, de ce qui se passe après euh, 2030, et que d'inscrire dans la loi bah, ce qui était inscrit dans la loi Fillon de conditionner l'âge de départ à la retraite au progrès d'espérance de vie me semblerait une bonne chose. Pourquoi ben Parce que ça nous éviterait ce psychodrame qu'on a à peu près tous les dix ans, de savoir, euh, et ben maintenant il va falloir encore augmenter l'âge de départ à la retraite. Alors, Si on le faisait de manière oui. automatique ou quasi-automatique, on n'aurait plus ce psychodrame. Alors mm -hmm. je dis psychodrame, c'est oui, un mais... peu... Euh, donc, euh, Car, que, que, que pensez-vous, hein. pensez euh, l'un et l'autre, de la proposition d'Antoine Dosio et, et Thomas Piketty de, de calculer le montant des pensions en fonction de l'espérance de vie de sa catégorie socioprofessionnelle, de, de sa profession, euh, et de donner une plus grosse retraite euh, aux ouvriers, parce qu'on sait qu'en moyenne, ils vont vivre moins longtemps, par exemple. Je vais dire quelque chose de très politiquement incorrect, mais euh, le principal facteur de différenciation d'espérance de vie euh, c'est pas le, la catégorie sociale c'est le sexe c'est homme et femme l'espérance je si je me souviens bien l'espérance de vie euh, d'une femme ouvrière est supérieure à celle d'un homme cadre euh, donc si vous rentrez dans ce genre de logique faites attention vous allez vous allez avoir ce problème que euh, moi je voilà, donc je suis, je suis réservé sur cette idée. Alors, j'ai exactement la même remarque que François hein, sur, sur ces questions de, euh, de différencier euh, les espérances de vie. Effectivement, si on admet qu'il faut faire une différenciation par statut professionnel, bah, logiquement, on devrait faire une distinction entre les femmes et les hommes. Déjà, dire quand même que euh, ce qu'on dit sur euh, le différentiel d'espérance de vie euh, qui est de 7 ans entre les cadres et les ouvriers, euh, c'est une espérance de vie euh, à l'âge de 35 ans. Quand on arrive à l'âge de 60 ans, 62, 65 ans, les écarts d'espérance de vie entre les femmes et les hommes sont quand même beaucoup plus faibles. Euh, et les écarts, pardon, d'espérance de vie entre les catégories socioprofessionnelles sont plus faibles pour de mauvaises raisons d'ailleurs, parce que ça veut dire que, aussi, euh, bah, tous les gens qui étaient dans des milieux euh, euh, avec des métiers difficiles, des expositions à des vrais risques professionnels, bah, ils sont aussi euh, décédés de maladies professionnelles ou d'accidents du travail, et ça c'est euh, une réalité. Je voudrais ajouter une chose sur ce, sur cet aspect-là, euh, je, je, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Pour moi, un système de retraite, il y a quand même une composante assurantielle de vous assurer contre le risque de longévité et contre le risque d'être incapable, à partir d'un âge élevé, de générer des ressources par votre activité professionnelle. Après, euh, on pourrait assigner euh, au système de retraite, mais il me semble que ce n'est pas sa vocation, euh, une fonction d'assurance contre les décès précoces. Et se dire que, bah, effectivement, des gens qui ont une espérance de vie faible parce qu'ils ont eu des métiers pénibles ou parce qu'on euh, euh, bah, sait que l'espérance de vie, elle est quand même corrélée au revenu, au niveau d'éducation, ils ont une vie courte et qu'ils bah, ils profiteront jamais de la retraite. À ce moment-là, il faudrait concevoir un système, non pas d'assurance contre le risque de longévité, et un système d'assurance contre le décès précoce. Et euh, à ce titre, j'aimerais évoquer l'ouvrage de Grégory Pontière, donc, qui a euh, écrit un petit ouvrage qui s'appelle « La retraite inversée », où en fait, ce qu'il prône, c'est euh, de conserver au système de retraite cette assurance de, long... de risque de longévité, donc euh, effectivement couvrir un risque en fin de vie. Mais et, et, le coupler à une assurance des décès et de permettre aux gens de passer les trois premières années de leur vie d'adulte, en gros, euh, à la retraite, c'est-à-dire de concevoir un système de retraite qui permette à des gens qui, qui statistiquement n'atteindront pas l'âge de la retraite de pouvoir quand même bénéficier de quelque chose de la solidarité nationale et donc d'avoir trois années, mettons, entre 18 et 21 ans, qui seraient financées gager sur des cotisations futures, bien sûr, hein, ça resterait contributif, hein, mais l'idée ce serait une anticipation euh, des cotisations qui sont versées. Hein, Quelqu'un qui décède à 60 ans, euh, bah, il n'aura jamais profité de sa retraite, mais pourtant il aura cotisé, et donc de lui permettre, malgré tout, si jamais il venait à décéder à 60 ans, de pouvoir avoir quelque chose, un financement socialisé en début de vie active, Soit pour se former, soit pour avoir des activités associatives, soit pour du pur loisir, mais que chacun puisse bénéficier de ces trois années, en gros, en début de vie, justement pour couvrir ce risque de décès précoce. Voilà, parce que foncièrement, le système de retraite, il n'est pas conçu pour ça, et ça, ça, ça crée évidemment une grosse injustice. D'accord. Euh, et donc, ça voudrait dire qu'on on part trois ans plus tard, mais qu'on peut, on peut caser trois ans de, de, de retraite de, durant sa, sa vie active. Euh, bah, je pense qu'on est collectivement pas prêt à ça. C'est, je pense que c'est une proposition qui est extrêmement innovante, mais je pense qu'un jour, ce, ce type de proposition va percoler. Oui. Et... C'est très intéressant. Je, je, je... Je pense à un truc aussi, là, juste à, à l'instant, c'est euh, sur ces progrès d'espérance de vie, là, le graphique montre qu'il euh, bah, y a un, un ralentissement des progrès d'espérance de vie, il y a aussi quelque chose qu'on sait peu, euh, parce que c'est des travaux qui sont assez récents, euh, d'une démographe de l'INSEE qui s'appelle Nathalie Blampin, qui a montré que en gros, il euh, y a euh, quelques cohortes, en gros des cohortes du Baby Boom, euh, qui sont nées à peu près, alors, elles sont nées un tout petit peu avant le baby-boom, entre 41 et 55. Ça dépend un peu pour les hommes et pour les femmes, ce n'est pas tout à fait le même euh, euh, segment de durée, mais c'est en gros entre 41 et 55, on s'est rendu compte que ces générations-là, elles avaient des coefficients de mortalité plus élevés que les générations qui les précédaient et que les générations qui suivent. Autrement dit, c'est génération qui sont nées en gros en moyenne entre 41 et 55, elles vont avoir une espérance de vie qui sera plus faible. Donc elles font partie des générations du baby-boom. Ça ne veut pas dire que toutes les générations du baby-boom vont avoir une espérance de vie plus faible, mais ce qu'on a observé, c'est que ces générations-là, elles ont un plateau de, de, de quotient de mortalité. Ça veut dire que les la, la baisse de la mortalité qu'on observe historiquement, à chaque âge, ben on ne la retrouve pas dans ces générations qui ont euh, une espèce de stagnation euh, de leur coefficient de mortalité. Une autre manière de le dire, c'est qu'à chaque âge, elles ont un peu une surmortalité par rapport aux générations qui les précèdent et aux générations qui les suivent. Ça veut dire que pour ces générations-là, probablement, la durée de retraite sera plus faible euh, que pour les générations, en gros, nées à partir de 1964. Si on considère que 1964, c'est euh, la fin du baby boom dur, en gros, en France, on met à peu près entre 64 et 70 la fin du baby boom. Okay. 64, c'est vraiment euh, ah. l'arrêt de la chute de la natalité. Et puis euh, 70, c'est quand on repart sur des, okay. Alors, des taux il de reste natalité. Beaucoup de temps, donc, donc, si vous voulez bien, on va, on va retourner euh, sur la réforme. Euh, donc, euh, alors d'abord, je vais prendre une question du chat. Euh, Est-il possible d'imaginer d'autres paramètres taxer euh, les dividendes, les super profits euh, en, en gros, taxer les plus riches euh, de, de façon générale pour euh, financer euh, le déficit des retraites ah, C'est un peu un autre sujet. Euh, ça. On est, on est dans un système de retraite par répartition dans lequel, en principe, euh, les, les, les pensions sont financées par des cotisations sociales. Euh, alors, certes, ce n'est pas totalement le cas, comme on l'a expliqué, puisqu'il y a des éléments de solidarité dans le système qui fait que les pensions ne sont pas totalement liées aux cotisations et, et ces éléments de solidarité sont financés par l'impôt, en partie d'ailleurs par le Fonds de solidarité vieillesse. Euh, mais euh, moi, je pense que si, si, si on veut vraiment maintenir un système par répartition, ne pas passer, si on n'a pas envie de passer à un système par capitalisation, euh, il faut maintenir ce lien entre cotisation sociale euh, et pension. Si, et alors si pourquoi vous... Mais... Voilà. Et si vous imaginez, donc si vous voulez financer les retraites par une taxe sur les super profits, une taxe sur les dividendes, etc., vous sortez de cette logique. Vous financez les retraites par l'impôt. Alors oui, donc c'est possible pour ce qui est de la solidarité. Euh, en revanche, euh, je pense qu'on ne peut pas faire ça. Euh, pour la partie contributive des pensions parce que euh, sinon on change de système, hein, euh, on, on passe à quelque chose de totalement différent on fait financer, à ce moment là il euh, n'y a qu'à faire financer le, les retraites par l'État et directement par des impôts D'accord, alors pourquoi pas euh, augmenter le, le taux de cotisation euh, par exemple sur les hauts revenus ou, euh, euh, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'on ne pouvait pas euh, le monter au-dessus de 28% je n'ai pas bien compris cet argument euh, ben parce que des... c'est inscrit dans la loi Ah <rire> oui, mais comme on, peut... enfin, comme on parle de, de changer la loi, a priori, on pourrait euh, On pourrait. On oui. on ça. pourrait. Il, y a, il y a une proposition d'un collectif d'économistes, Dominique Médat, Jean-Marie Arrivet, Michel Zébourg et, et d'autres qui proposent de relever donc, le taux de cotisation de 0,2 points par an euh, jusqu'en 2030, euh, pardon, pardon, pendant 30 ans, donc de le relever de 6 points en tout, euh, ce qui permettrait non seulement de combler le déficit, mais en plus, d'augmenter euh, les pensions euh, pour euh, contrecarrer la, la baisse à prévoir euh, du, du niveau de vie des, des retraités euh, relativement euh, à l'ensemble de population. populations. Euh, Qu'est-ce que vous euh, pensez de cette proposition Moi, je l'ai dit sur sur euh, relevé. Alors, euh, si c'est euh, relevé de 0,1 point, 0,2 point, jusqu'à 0,5 point de cotisation, euh, il me semble que, c est, c est, je ne dis pas que c'est un dollar, mais... Euh, je pense que les, les effets en termes d'incidence seraient réduits. Euh, maintenant, si vous augmentez les taux de cotisation de 6 points, je ne vois pas comment euh, les entreprises ne réagiront pas en, alors, alors en reportant. De... Mais ça, c'est une solution qu'on a adoptée en France depuis longtemps. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a financé les retraites comme d'ailleurs de manière générale toutes les dépenses sociales euh, par des hausses de cotisation. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a euh, des cotisations employeurs, en particulier qui euh, rapportées au PIB ou rapportées au salaire, etc., sont les plus élevées de l'Union européenne. Euh, on, on est déjà les champions en matière de cotisations employeurs. Ah, juste regarder les Italiens. Oui, oui. Et, et d'ailleurs, la France et l'Italie sont le les deux le pays, pays de où les retraités ont, ont un niveau de vie aussi bien que les actifs. Dans les autres pays. Oui, c'est ça. ça. Et, et, et, et, et d'ailleurs, en effet, ça permet de financer des retraites qui sont plus élevées, enfin, que, euh, que, des retraites qui font que le niveau de vie des retraités euh, est, est, plus, enfin, est plus élevé que celui des actifs, ce qui est une situation exceptionnelle, partagée en effet aussi avec l'Italie. Moi, je pense que juré, comme on voit sur des sur, sur prélèvements, moi, je pense, pense qu'il y a un. un... Les solutions de justice, mais c'est plus de la justice fiscale que de la justice sociale, hein, c'est euh, notamment le, le, sur les retraités, euh, la, le taux de CSG qui passe sur les retraités est euh, un régime dérogatoire par rapport aux, aux, aux actifs. Hein, et notamment, le, le taux de CSG euh, des actifs, c'est 9,2%. Euh, si vous avez un salaire au SMIC, vous allez payer 9,2% de CSG. Si vous avez une pension de 2 000 € par mois, vous allez payer un taux de CSG de euh, 8,3 euh, Et même euh, si vous avez un, un niveau de pension qui est proche du SMIC, vous allez avoir le taux réduit, je crois qu'il y a 6,6. 6. Euh, le taux médian, pardon, il y a 6,6. 6. Il y a un, un troisième taux réduit et puis il y a le taux de zéro des, des retraités qui sont exonérés. Je pense qu'il y a, sur les trois derniers déciles des retraités, la possibilité de mettre à contribution les retraités les plus aisés. Quand je parle des trois derniers décides de la distribution, on est sur des niveaux de pension et des niveaux de revenus qui sont largement supérieurs à ceux du site. Donc ça, c'est euh, la première chose qu'on pourrait faire. Après, dans le système fiscal, il y a les fameux abattements de 10%. Euh, pour frais professionnels pour les actifs hein, qui ont été étendus aux retraités, enfin qui n'ont pas été supprimés pour les retraités, donc les retraités bénéficient aussi d'un abattement de 10% euh, sur leur pension alors qu'ils n'ont plus de frais professionnels. Donc il me semble que, euh, mais là encore une fois c'est un peu en dehors du système de retraite, mais cette idée que actuellement, et encore une fois je reviens à mes générations qui vont partir à la retraite là dans les, les, les prochaines années, euh, sur laquelle on fait vraiment peser un, un poids important, mais de la même manière que euh, les générations 50-55 ans avaient... Euh, euh, euh, pardon, les générations qui étaient nées en 1950-1955 avaient euh, enfin, été impactées par euh, euh, les réformes de 93 et les réformes de, euh, 2000, euh, de 2003. Donc euh, là, on a un moyen un peu de glisser les choses, quoi, de... de de dire aux gens ben, on, on va mettre à contribution aussi un peu les retraités. Après, dire qu'il faut augmenter le taux de cotisation de 6 points pour faire face à la baisse des pensions dans 20 ans, 30 ans euh, des retraités, quand ils arriveront à la retraite, et ça les, bon, les travaux du corps le montrent assez bien, que le niveau de vie des retraités euh, à l'horizon 2070 va baisser, mais il va baisser pour une propriété du système de retraite qu'il a. Et, et, et à mon avis, pas souhaitable, c'est que, effectivement, euh, les pensions des retraités sont indexées sur les prix, dans le meilleur des cas, parfois un tout petit peu moins, mais un crop, globalement, en tendance, c'est indexé sur les prix, alors que bah, les salaires sont indexés sur les progrès de productivité. Et que, hormis des années un peu exceptionnelles comme l'année 2020, et encore en France, c'est pas trop trop rue, mais il y a euh, des baisses de salaires nominaux, c'est assez rare, globalement, les salaires nominaux. Ils augmentent plus que les prix, en lien avec les progrès de productivité. Et donc pour moi, euh, s'il faut lutter contre quelque chose et le décrochage des pensions futures des retraités, ce pas en augmentant les taux de cotisation, mais c'est bien en indexant les pensions sur les salaires et... et, et j'irai juste que, aux droits qui sont portés au compte. Les droits qui sont portés au compte, les salaires que vous percevez tous les mois, euh, on les porte à votre compte pour ensuite calculer au moment où vous allez partir à la retraite le montant de votre pension. Hein, ces salaires qui sont portés au compte, ils sont indexés sur les prix et ils ne sont pas, donc pas indexés sur les salaires. Un pays comme l'Allemagne, à travers un mécanisme un tout petit peu différent, donc, euh, où votre euh, niveau de pension il est. Euh, fonction de votre position dans la hiérarchie des salaires. Si vous touchez le salaire moyen, et ben, euh, bah, mécaniquement, votre pension, elle sera aussi indexée sur les salaires. Donc les droits, l'équivalent des droits portés au compte est indexé sur les salaires. Les pensions sont indexées sur les salaires. Alors, est-ce que ça vous va juste un point d'organisation de déborder un peu euh, des 22 heures, comme, comme la discussion euh, est encore euh, florissante, ou est-ce que vous voulez vous arrêter à l'horaire prévu? Euh... S'il y a encore des questions qui pas été, euh, ouais. euh, auxquelles on n'aurait pas répondu et qui feraient l'objet de frustration, moi, je veux bien continuer un petit peu. Ouais, ouais. Alors, euh, alors oui, moi j'ai des questions. Euh, donc, pour, pour revenir sur, euh, sur la réforme, euh, donc je voudrais savoir quels vont être euh, d'abord les, les, les perdants et les gagnants de, de cette réforme Ah, on n'a pas l'étude d'impact, alors euh, c'est compliqué. C'est compliqué, euh... D'accord, donc on ne sait pas. Donc là, bon, moi je vais vous livrer euh, mon interprétation et puis vous me direz ce que vous en pensez. Les, les grands perdants, ça va être euh, les générations entre, euh, qui sont nées entre 1961 et 1973, parce qu'ils euh, vont devoir euh, travailler plus longtemps. Enfin, euh, ils ne pourront pas partir à la retraite euh, à 62 ans euh, comme... Euh, Enfin, pardon. Il... pardon. Ça, c'est l'accélération de la réforme touraine. Enfin. Voilà, l'accélération de la réforme touraine. Euh, oui. donc, ils vont donc, devoir. Oui. Mécanique. Mécaniquement, oui. Voilà, ils vont devoir, euh, pour avoir leur taux plein, cotiser plus longtemps. Donc, s'ils si partent à la retraite, euh, plus... enfin, comme prévu, euh, ils vont avoir une retraite plus faible. Ou sinon, oui. ils vont devoir travailler si... plus longtemps. Sinon, sinon, ils travailleront un peu plus. Voilà, c'est ça. Euh, ensuite, euh, j'ai l'impression que. Euh... La génération donc, des gens euh, qui sont nés après 73, eux euh, vont devoir euh, travailler euh, plus, plus longtemps aussi, euh, jusqu'à ne enfin, nous, nous pourront plus en tout cas demander de, leur retraite à 62 ans, ils devront attendre 64. Euh, il y aura des gagnants aussi grâce euh, à euh, la montée des de, de, de petites pensions, euh, donc d'augmentation de, de 100 euros par mois euh, en septembre prochain. Alors là, j'arrive pas bien à savoir à quel point c'est un effet d'annonce ou euh, une vraie mesure euh, d'aide pour les petites pensions, sachant que euh, comme c'est indexé sur l'inflation, elles auraient dû déjà monter de, de substantiellement euh, cette année, n'est-ce pas Alors justement, je voudrais revenir sur euh, euh, bon les gens qui sont impactés quand même. Il y a, il y a cette idée que euh, les carrières longues. Donc euh, tout ce qui est avant 18 ans euh, conserve euh, les mêmes avantages qu'ils ont aujourd'hui et en gros il va y avoir la, les gens qui sont nés entre 18 et 20 ans qui eux vont pouvoir entre guillemets continuer à partir à 62 ans c'est-à-dire qu'ils ils pourront euh, enfin oui ils auront le droit de partir à 62 ans et non pas à 64 donc euh, les, les 10, ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans euh, entre guillemets, gagnent un peu à la réforme, en tout cas, ils ne perdent pas, on va le dire comme ça. Euh, ceux qui perdront, c'est les gens qui auront commencé à travailler euh, à 21 ans, parce qu'eux ne seront pas éligibles aux carrières longues, et donc eux, on leur demandera euh, d'aller au-delà de, de, de 43 annuités. Ceux qui ont... Parmi la génération des années 20. 60. Non, non, 60. tous, tous. Tous, toutes Mais les personne. générations après. Pourquoi tous Parce que Ce... si, on travaille à, si on commence à 21 ans. On à 20 basait... ans. À 20 ans. À 20, à 20 ans, oui, ans. 20 ans, c'est ça. Donc ceux qui, ont voilà. ceux qui ont commencé entre 20 et 21. C'est ça. Voilà. Cela... Parce qu'eux vont Bizarrement... devoir cotiser 44 ans au lieu de 43 pour les autres. Voilà, exactement. Voilà. Euh, ensuite, sur les petites pensions, je voudrais dire une chose qu'on n'a pas évoquée du tout et qui est pour qu'on va les défendre un peu dans la pièce c'est euh, les retraites complémentaires. Parce que toute cette réforme ne concerne que les régimes de base. Pourquoi elle ne concerne que les régimes de base Parce que les régimes de retraite complémentaires, ils sont gérés par les partenaires sociaux. Et les partenaires sociaux, bah, ils décideront, en fonction de ce qui aura été adopté dans le régime de base, de modifier ou pas leurs propres paramètres. Euh, pour le moment, dans les régimes, dans les régimes complémentaires, hein, par exemple, on a une décote temporaire. Hein, euh, si on part. Dans les conditions du taux plein, avec la durée d'assurance requise au régime général, on peut avoir une décote temporaire de trois ans en fonction du nombre de trimestres, du nombre d'années qui ont été cotisées au régime général. Donc là, est-ce que euh, les régimes complémentaires vont se caler sur euh, sur le régime général On n'en sait rien. Euh, quand on parle de revalorisation des pensions, euh, l'État revalorise les pensions sur l'inflation. Les partenaires sociaux, ils font ce qu'ils veulent euh, sur euh, la revalorisation des pensions et puis sur euh, la valeur de service du point. Est-ce que la valeur du service du point va être modifiée euh, Moi, j'en sais rien. Quand on dit qu'on va porter euh, la pension minimale, qui est différente du minimum contributif, hein, quand on va porter la pension minimale à 85% du CICNIC net, dans cette pension minimale à 85% du net il y a la partie qui est versée par les retraites complémentaires. Euh, comment est-ce que le gouvernement peut s'engager à un niveau sur lequel il n'a pas prise euh, Lui, il peut agir sur euh, la retraite de base. Il le fait en hein, augmentant de, de euh, 100 euros. J'aime pas beaucoup tout ce qui est euh, euh, en euro pour an parce que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose quand on a une inflation à 4, 5, 6%. Donc, euh, il faudrait mieux... Euh, euh, cibler des choses en pourcentage, admettons, mais en tout cas, sur, sur la partie retraite complémentaire, le gouvernement n'a pas la main. Et, et pour moi, je, je, enfin, on va tabler sur, le, sur sur que les partenaires sociaux vont essayer d'amener euh, ces pensions minimales à 85% euh, du SNIC, mais euh, je ne sais pas comment. D'accord. Donc ça, ce n'est pas clair. Alors, euh, donc, si, moi je, je voudrais essayer de comprendre le, le, le mécanisme par lequel, les mécanismes par lesquels cette réforme va permettre de euh, rapporter de, de l'argent euh, euh, à l'État et, et au système euh, public dans son ensemble. J'ai identifié euh, différents mécanismes. Le premier, c'est la baisse des droits pour les générations euh, nées dans les années 60, grâce à l'accélération de, de la hausse de, enfin de, la, de la réforme touraine. Euh, la deuxième, c'est euh, la baisse des droits euh, pour ceux dont la durée à taux plein passe à 44 ans, donc ça va être les gens qui ont commencé à travailler euh, à 20 ans pile, entre 20 et 21. Euh, troisième, ça va être des recettes budgétaires euh, supplémentaires qui vont être dégagées grâce à la hausse de l'activité, euh, comme donc... Euh, L'âge de départ minimal va être porté à 64 ans, les gens vont travailler plus longtemps et euh, donc vont cotiser plus, payer plus d'impôts, ce qui va rapporter à l'État. Euh, et, et même si l'État va devoir verser des, des pensions plus élevées parce que, parce que les gens vont travailler plus, donc cotiser plus, euh, il, il va aussi euh, avoir des, des recettes supplémentaires grâce à l'activité supplémentaire générée. Euh, il y a la fin des régimes spéciaux, EDF, RATP. Euh, pour, pour les nouveaux arrivants dans ces entreprises, donc euh, qui vont cotiser au régime moins favorable général. Et euh, enfin, euh, il va y avoir donc, les gens qui, qui auraient voulu partir à la retraite entre 62 et 64 ans, euh, qui ne pourront plus, euh, mais des gens qui enfin, plutôt, qui s'arrêtent de travailler entre 62 et 64 ans, euh, et donc qui ne pourront plus prendre leur retraite. Euh, ces gens-là ils vont être soit au chômage, soit au RSA, et, euh, et donc, c est, c est, ça sera moins, j'imagine, que la, la pension qui leur aurait été versée. Donc, c'est ça, on s'attend à une hausse des allocataires de, de RSA suite à cette réforme oui, il y a une je bah, imagine, oui. il y a il y a un tableau dans la dans la dans la note du trésor qui était dans les documents du conseil d'orientation des retraites que vous avez utilisé. Je vois pas je vois pas ce que vous mettez. Oui oui, je vais je vais le retrouver. Je suppose que vous avez utilisé, il y en a il y en a une qui décompose justement l'impact global sur le déficit public qui montre d'ailleurs que le cet impact global, il est seulement pour moitié dans les régimes de retraite. Et dans les régimes de retraite, bah, ça passe essentiellement, en effet, par une baisse des pensions, mais aussi par une hausse des cotisations. Par ailleurs, vous avez une augmentation des prestations dans les autres régimes, parce qu'en effet, vous avez des gens qui sont en habilité, en chômage, etc., qui vont le rester deux ans de plus, disons. Euh, donc, il y aura un peu plus de prestations qui vont être versées dans les autres régimes. Et puis, vous avez, en effet, euh, beaucoup de recettes supplémentaires pour... Euh, l'État, les collectivités locales, les autres régimes de sécurité sociale, etc. Donc, euh, la décomposition, elle est quelque, quelque part dans cette, euh, dans cette note que vous avez utilisée. Euh, donc, oui, c'est à peu près ça. Hein. Et alors, cette note, là, je suis désolé pour le public, on va rentrer dans les, des trucs techniques, mais moi, ça m'intéresse. Si, si j'ai bien compris cette note, elle regarde l'effet d'une augmentation de l'âge de départ effectif de deux ans. Ouais. Euh, mais avec la réforme, comme il y a le report de l'âge d'ouverture des droits de 62 à 64 ans ne va en fait euh, pas concerner tout un tas de gens qui ont, qui ont déjà euh, cotisé 43 ans euh, à cet âge-là, euh, le report de l'âge effectif va être moindre que de 2 ans. Euh, Est-ce que vous avez une idée de combien il sera et, euh, et du coup, de, quel va être l'effet par quel mécanisme ce report de, de l'âge d'ouverture de droit de 62 à 64 va euh, améliorer le solde de, de, des administrations publiques, sachant qu'il euh, va, il va au final concerner peu de monde. Concerner peu de monde, j'en sais rien, enfin, non Je suis oui. Enfin, oui, je en, crois tout, pas. Ouais. en tout cas, puisque les, les gens euh, de, devront, enfin, les gens qui ont cotisé 43 ans pourront toujours partir à la retraite plus tôt, et euh, ceux qui n'ont pas cotisé 43 ans, ils devront euh, Attendre d'avoir que 43 ans pour prétendre au taux plein comme avant Alors, Sûr qu'il y, y a des tas d'effets dans tous les sens. Le problème, en effet, c'est que le, la, la, la note du trésor dont, dont on parle, que j'utilise moi aussi de temps en temps, reposait sur une hypothèse très simple qui était voilà, on, on relève de deux, de deux ans l'âge d'ouverture des droits. Là, la réforme qui est proposée, euh, dans, dans cette réforme, il y a plein de choses euh, qui vont potentiellement dans des sens inverse. Donc, il y a un chiffrage qui a été donné, qui est dans le dossier de presse du gouvernement, qui est que, au total, on a, je dirais, les, les, les mesures de, de report, enfin, de passage de 62 à 64, de relèvement d'âge minimal, plus l'accélération de la réforme touraine, ça fait, de mémoire, ça fait 17 milliards. Je veux dire, un gain supplémentaire de 17 milliards qui est compensé est par d'autres, toutes les autres mesures qui, au total, coûteraient à peu près 5 milliards. Donc Voilà, on a encore net, on a 12-13. Bon, c'est ce qu'il y a dans le dossier de presse. Hein. Moi, j'en sais rien, hein. je, je, je l'ai pas expertisé. Donc, je ne sais pas si, en effet, euh, on aboutit à ce résultat. Et c'est compliqué à évaluer parce que euh, oui, il y a, y, a, y, a, y a des mesures qui vont dans des sens opposés et moi, je, je n'ai pas, pas les moyens de dire que c'est le bon sujet. Tout, tout à l'heure, François a été politiquement incorrect. Je vais l'être à mon tour, mais sur un point un peu différent. C'est que je crois qu'on gagnerait tous collectivement à ce que euh, le modèle utilisé par euh, les administrations pour euh, ces études d'impact soit mis à disposition de le, la communauté des universitaires. Je suis assez frappé euh, que... Euh, on a des chiffrages dont on, on a un peu du mal à évaluer la manière dont ils ont été faits. Euh, Adrien, vous avez évoqué la note du Trésor. Dans, dans la même séance, donc de janvier 2022, du, du corps, où, où ces résultats ont été présentés, il y avait aussi un chiffrage qui avait été fait par euh, l'OFCE. Et en fait, euh, le chiffrage de l'OFCE, il était dans un plage euh, macro euh, assez global alors hein, macro-kénésien à l'OFCE hein, euh, le modèle du trésor a jamais été vraiment complètement explicité euh, donc euh, je crois qu'on gagnerait hein, à ce que euh, bah, tout simplement on nous dise voilà comme, comment on a fait les choses euh, du côté du corps on est très transparent euh, puisque en gros le corps hein, je dis, on, le corps hein, agrège les résultats des, des régimes donc, euh, en gros, tout ce que vous avez euh, dans les, les projections du corps, c'est l'agrégation des projections des différents régimes. Alors, pas tous, parce que ça prend beaucoup de temps pour pour le faire, mais en gros, vous prenez les dix plus gros régimes et vous avez à peu près 98% des masses euh, qui sont euh, couvertes par euh, les projections des, des grands régimes. Et le corps, bah, euh, si vous allez sur le site du corps, vous avez tous les tous les chiffres. Il euh, n'y a rien de caché. Vous pouvez les reprendre et puis euh, les manipuler comme vous voulez. Je pense que on, on gagnerait à ce que euh, les études d'impact, les méthodes qui sont utilisées pour les, les modèles, les données qui sont utilisées pour les études d'impact, soient mises à disposition du grand public. Là, on a ce qu'on sait, c'est que ce qui tourne, c'est ce qu'on appelle le modèle tout régime de la CNAV. Donc La CNAV a un modèle pour euh, modéliser ses propres euh, affiliés, enfin le comportement de ses propres affiliés, et par ailleurs a une extension euh, de son modèle à l'ensemble des régimes, euh, régime de la fonction publique, régime autoblombes, régime spéciaux, tous les régimes euh, sont pris en compte par le modèle prisme on pourrait avoir un peu plus accès à, à ces données pour euh, bah, éventuellement euh, voir euh, si on ferait pareil, si euh, on obtiendrait les mêmes résultats, etc. Effectivement, ça serait fort utile. Alors, une question du chat, comment accompagner le recul de l'âge pour éviter les problèmes sociaux, euh, RSA, chômage des seniors Est-ce que euh, des expériences intéressantes à l'étranger bah, Déjà, on l'accompagne avec... Euh, les dispositifs carrières longs. des dispositifs carrières longues, il y en a à peu près dans tous les pays. Il y en a en Allemagne. Il a des, en Allemagne, il y a des dispositifs qui sont spécifiquement ciblés sur les femmes, parce qu'en Allemagne, les carrières des femmes sont plus courtes. On a le même type de dispositif en Italie, en Espagne, où on a, en Italie, ça s'appelle l'option pour les femmes, donc de partir à 58 ans, pourvu de justifier d'une certaine durée de cotisation. En Espagne aussi, on a un dispositif carrière longue. Enfin, c'est pas tout à fait carrière longue. c'est euh, euh, Nous, on met deux conditions, une condition d'âge et une condition de durée pour le taux plein. En Espagne, vous avez deux âges de départ à la retraite différents, selon que vous avez cotisé plus ou moins d'une certaine durée. Donc, si vous avez cotisé moins, vous partez plus tard. Si vous avez cotisé plus, vous partez plus tôt. Euh, mais à tout plein euh, donc, quasiment tous les pays ont ça. Après, vous avez bah, des pays comme la Suède où, euh, en gros, vous fixez un âge d'ouverture des droits en Suède. maintenant, depuis le 1er janvier dernier, il est fixé à 63 ans. Et puis, après, chacun choisit. Hein. Vous partez à 64 ans, bah, vous avez une petite pension. Vous partez à 66 ans, vous avez une plus grosse pension. Sachant qu'en Suède, on a des possibilités de... Euh, euh, prendre sa pension à 25%, 50%, 75% ou 100%. Donc, il euh, y a des gens qui partent relativement jeunes euh, à la retraite, mais en liquidant par exemple 25% et en continuant de travailler, et puis après, à partir de 66-67 ans, liquide liquident à, à 100% de leur retraite, et là, on n'a plus d'acquisition de droits nouveaux, et, et tout est plié. Donc, euh, je pense qu'en France… Euh, la, la, la réforme, elle est quand même assez bien conçue pour euh, euh, protéger les... Enfin, on, on a des taux de pauvreté euh, chez les seniors en France qui est parmi les plus faibles des pays de l'OCDE euh, et d'assez loin. Donc, euh, je pense que la, la France protège quand même bien euh, les retraités pauvres. Hein, mais on observe aussi, effectivement, une augmentation du taux de pauvreté euh, des retraités en France. Mais en gros, en France, quand même, le message qui est assez clair, c'est que euh, la pauvreté, ce n'est pas un problème de vieux, c'est un problème de jeunes. Euh, je pense que les, les données de l'INSEE montrent que les taux de pauvreté des euh, moins de 18 ans sont de l'ordre de. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on est de l'ordre de, de, de 20% de taux de pauvreté. Euh, parce que bah, les pauvres, c'est des gens jeunes dans des familles monoparentales. Euh, alors... Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des retraités pauvres et des retraités et eux qui sont très pauvres, mais c'est en général des femmes hein, qui ont euh, des veuves hein, qui ont euh, des âges très élevés. Et donc la, la pauvreté concerne les, les retraités très vieux et, et plutôt les femmes. Alors, je me suis renseigné pour préparer ce. Twitch sur le minimum vieillesse, donc il est de 950 euros par mois, et j'ai été étonné d'apprendre qu'il euh, n'entre en, en, en vigueur qu'à 65 ans. Et donc, euh, je me oui. demande comment on fait quand on est déjà à la retraite, on a moins de 65 ans, euh, donc on a droit à... de vieillesse, et donc ça veut dire que notre produit augmente à 65 ans quand on Alors, c'est une allocation différentielle, donc euh, le, le minimum vieillesse, il va venir combler. Euh, la pension. Imaginez, vous avez une pension de 750 euros. Euh, bah, tant que vous n'avez pas 65 ans, vous avez une pension de 750 euros. Dès que vous avez 65 ans, sous conditions de ressources qui tiennent compte des autres euh, types de revenus, revenus du patrimoine, bah, à ce moment-là, on, on comble l'écart entre 750 euros et le montant du minimum de vieillesse. Donc, c'est une allocation différentielle. Mmh. mais la question que vous posez elle est très pertinente à mon avis C'est comme euh, maintenant on va avoir un resserrement des âges, donc on a augmenté l'âge d'ouverture des droits à 64 ans on a le minimum euh, vieillesse qui est à 65 ans et on a l'âge de négociation de la décote qui n'a pas bougé à 65 ans, donc là on a des âges qui sont très resserrés, euh, peut-être qu'il va falloir faire quelque chose euh, sur euh, le minimum vieillesse euh, je trouverais pas Complètement idiot de le coller à l'âge d'ouverture des portes, hein. ça ferait du sens. Ouais. Voir, voir le faire euh, pour ceux qui, qui peuvent partir à 62 ans, pour euh, qu'ils puissent prétendre au minimum vieillesse à 62 ans. Enfin, peut-être que ces gens-là d'ailleurs ne sont pas concernés parce qu'ils ont déjà cotisé assez. Euh... Bah, le minimum de vieillesse, il est sans c'est une allocation euh, sociale, donc elle est financée par l'impôt, elle est pas financée. Mmh. financée par le régime de retraite, elle est hors du régime de retraite, le minimum vieillesse. Alors, euh, alors peut-être une, une dernière question, euh, c'est quelle aurait été votre réforme idéale Je vais commencer par François Aïkal. Il n'y a pas de réforme idéale. <rire> <rire> De toute façon, toute réforme de ce type est forcément douloureuse. Hein. Globalement, euh, y a... je ne connais pas beaucoup de méthodes de rétablissement des comptes publics euh, qui soient un de euh, Donc, c'est for... forcément... Moi, je suis assez... Bon, euh... je suis assez favorable à cette réforme. Hein. Donc, euh, ce n'est peut-être pas l'idéal. On aurait pu... Euh, peut-être peut qu'un cocktail différent euh, entre... Euh... Le levier âge minimal, le levier euh, âge, euh, enfin durée de cotisation aurait pu pourrait être un peu différent. Peut-être faut-il ajouter d'autres choses. Je pensais à ce que disait Anne tout à l'heure sur des perspectives à plus long terme. Indexation, indexation euh, sur euh, l'espérance de vie, pourquoi pas Oui, on aurait pu rajouter des choses comme ça. Euh, mais... Bah vous, vous prenez au dépourvu je, je, je, je, je n'ai pas, voilà, c'est la réforme idéale. dans la réforme idéale. Voilà. Et, et, et vous, Anne-Lavine, vous avez déjà proposé pas mal d'idées, mais euh, donc est-ce que vous Moi, un, un... je suis plutôt favorable à des systèmes de type compte notionnel pour euh, leur simplicité, leur pilotage, donc c'est du pilotage automatique ou quasi automatique, euh, il permet d'être quasi universel si on le veut. Il peut être différencié par grandes catégories. On pourrait mettre des indépendants, enfin des non-salariés, des fonctionnaires et euh, des salariés du privé. En Suède, on a mis tout le monde dans le même euh, dans le même sac. Donc il n'y a pas de différence ni de taux de cotisation, ni d'âge, ni de, de tout ce que vous voulez. C'est les mêmes paramètres pour tout le monde. On n'est pas obligé de faire ça en France, peut-être qu'il y a des, encore une tradition. Euh, donc, euh, l'automacité et puis surtout le fait qu'il euh, faut désensibiliser notre système de retraite à la croissance, hein, ce fameux décrochage euh, des pensions euh, qui est projeté dans le futur. Et je trouve que c'est désastreux pour euh, les, les jeunes générations, les gens qui ont actuellement 30 ans. Euh, quand moi j'entends dire que euh, ils disent de toute façon, on n'aura pas de retraite. Euh, J'arrive même pas à y croire parce que dire qu'on n'aura pas de retraite, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'État. Et euh, je suis quand même attachée à l'État de droit. Donc, euh, je, je, je, je, il semble semble qu'un moyen pour assurer les jeunes générations de dire bah, vous aurez un, un, un système de retraite par répartition. Hein. Encore une fois, les comptes notionnels, c'est de la répartition. Mais. Euh, ben vous voyez, il n'y a pas de décrochage de votre niveau de vie par rapport euh, aux salariés dans le futur. Quand vous, vous serez à la retraite, vous aurez un niveau de vie qui, sera, qui suivra la même évolution que euh, celui des actifs du moment. Euh, donc ça, je trouve que c'est une propriété intéressante du système. Euh, après, ça n'exclut pas euh, d'y mettre beaucoup de solidarité. On n'est pas avoir, obligé d'avoir un système purement contributif. Hein, c'est la critique... Tout à fait fondé qu'on fait euh, au régime de retraite en compte notionnel, c'est-à-dire, bah, comme c'est purement contributif, hein, ce que vous mettez dans le système, vous allez le récupérer à la retraite. Donc, si vous ne mettez pas beaucoup parce que vous ne gagnez pas beaucoup, bah, vous allez récupérer peu à la retraite. Ce n'est pas nécessairement désirable, mais si on ne veut pas de ça, bah, on, aura, on peut avoir un, une poche de solidarité qui soit relativement importante. Donc, euh, mon système à moi, c'est déjà simplifier le système français. Hein, les deux étages, un rétributif, un en annuité et puis l'autre, contributif, euh, les régimes complémentaires, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent. Les régimes spéciaux, alors, historiquement, ont été justifiés, je pense qu'ils le sont de moins en moins, parce qu'en plus les carrières deviennent euh, euh, beaucoup plus mobiles, hein, on ne reste pas... Euh, toute sa vie fonctionnaire, on ne reste pas toute sa vie salarié du secteur privé. Donc, euh, c'est des choses qui évoluent. Je, je trouve que la prise en compte de la pénibilité, même si elle a été euh, un peu dégradée euh, euh, en 2017, là, les, les, les critères, hein, il y a de nouveaux critères qui vont être intégrés. Donc, euh, il y aura une meilleure prise en compte de la pénibilité. La, la pénibilité était quand même au cœur des régimes. D'un certain nombre de régimes spéciaux. Il y a des régimes spéciaux dans lesquels il n'y a pas du tout de pénibilité. Je pense à la Banque de France qui est un régime spécial. On ne voit pas pourquoi la Banque de France est un régime spécial. Donc, voilà. Simplifier, euh, automatiser le maximum. Encore une fois, ça ne prive pas le, la démocratie de pouvoir euh, modifier les paramètres, mais avoir quelque chose qui soit. Euh, beaucoup plus pilotable. Là, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le gouvernement s'engage sur 85% du Smith net pour euh, une pension minimale, mais euh, il n'a pas la main sur la partie retraite complémentaire. Donc, euh, moi, je, je trouve que ce n'est pas très pilotable. Je voulais juste en, en dire que ça, ça, ça, ça sent quand même un peu à la réforme Macron numéro un. Absolument. J'étais d'accord. Absolument. Donc je suis d'accord. Bon, bah, plot twist, euh, les deux experts euh, étaient d'accord sur la réforme idéale. Et alors pour appuyer votre, votre propos, donc là j'ai les projections du, du rapport du corps concernant les, les retraites euh, donc par, euh, par année. Et donc on voit que dans les années 2060-2070, euh, quelles que soient les, les, les projections de croissance retenues, les retraites seront plus élevées qu'actuellement. Et, et en fait, si le niveau de vie des retraités va baisser relativement aux actifs euh, d'ici-là, c'est parce que euh, le, le, les salaires vont augmenter encore plus. C'est euh, ça. Et alors, euh, alors, une dernière question pour la fin euh, à Anne Lavigne. Est-ce que vous allez faire grève jeudi <rire> Je ne sais pas. <rire> On peut voir comme ça <rire> D'accord, bon, bah, euh, on peut conclure ici si vous n'avez rien de, de plus à ajouter, euh, y compris le public, n'hésitez pas. Ok, bah, merci pour l'invitation. Merci. merci à vous d'être venus. Euh, voilà, donc, euh, vous pourrez retrouver euh, la vidéo sur, sur YouTube, euh, sur, sur ma chaîne, la chaîne humaine. Et, euh, et merci euh, aux invités, merci au public. Et, et désolé pour, euh, pour le problème de, du début. Je pense que la prochaine fois, ça, sera, ça se passera mieux. Très bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Au revoir.